Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons apprendre à manipuler les expansions de variables. Les objectifs de cette vidéo vont être de comprendre et manipuler les expansions de variables en abordant les questions suivantes qu'est-ce qu'une expansion de variable Quels avantages apporte la syntaxe $var vis-à-vis -vis de l'autre syntaxe qui est var, c'est-à-dire sans, sans la syntaxe sans accolade Alors, tout d'abord, voyons ce qu'est l'expansion de variable. L'expansion de variable est également appelée la substitution de variable ou la substitution de paramètres. Il s'agit de l'opération qui va permettre de remplacer une variable par son contenu. On parle aussi de déréférencement de variable. Alors, l'expansion de variable peut se faire en utilisant deux syntaxes distinctes. Donc, une première syntaxe qui va utiliser des accolades, donc que voici, voilà, et une deuxième syntaxe qui n'utilisera pas d'accolades, que voici. Alors, comme on va le voir, ces deux syntaxes ne sont pas strictement équivalentes. Alors, prenons un exemple. Dans cet exemple, on va créer une variable var dont la valeur est égale à ma variable. Donc, var égale ma variable. Voilà, on affiche ensuite son contenu en passant à la commande echo, l'argument $var. Donc, echo $var. Et là, on s'aperçoit que la substitution a bien eu lieu. On passe ensuite à la commande echo, l'argument avec des accolades var. Et là, on voit que de la même manière, l'expansion a également lieu. Alors, quels avantages apporte la syntaxe avec accolade vis-à-vis -vis de la syntaxe sans accolade Alors, le premier avantage que permet la syntaxe avec accolade, c'est qu'on va pouvoir récupérer les arguments qui sont passés à un script d'un rang qui va être supérieur ou égal à 10. Alors, les arguments passés à un script sont tous passés dans la variable de $1 à $9. Et il n'est pas possible d'accéder à un dixième argument avec cette notation, autrement dit, avec la notation $10. Donc, en gros, la notation $10 ne va pas nous permettre d'accéder au dixième argument au sein d'un script. Alors, la syntaxe avec Accolade, cette fois-ci, elle va permettre d'outrepasser cette limitation et d'accéder aux valeurs des arguments dont le rang est supérieur à 9. Alors, prenons un exemple pour illustrer ça. Donc, dans cet exemple, on va d'abord créer le script « slash tmp ». Voilà, slash display 10 args.sh. Ok, donc ce script, ce qu'on va faire, c'est qu'il va afficher tout simplement son dixième argument en utilisant successivement les deux syntaxes. Alors, on va tout d'abord recopier le code suivant. Donc, slash bin slash bash printf guillemets valeur du dixième argument syntaxe pourcentage s point pourcentage s anti slash n je ferme les guillemets, je rouvre les guillemets, j'échappe le dollar, voilà donc je mets dollar accolade 10, je ferme les accolades, je referme les guillemets cette fois-ci j'utilise vraiment le dollar 10 avec accolade, donc la syntaxe avec accolade, voilà, j'ouvre les guillemets j'échappe le dollar 10 sans les guillemets, sans les accolades pardon, je ferme les guillemets et là dollar 10, voilà, donc une fois qu'on l'a recopié, ce qu'on va faire c'est qu'on va Exécuter ce script en générant 10 arguments. Alors pour faire ça, pour générer 10 arguments, on va tout simplement utiliser une séquence. Donc voilà, donc là si par exemple je fais ça, réellement le système va me générer 10 arguments. Voilà. Si je fais, donc juste pour vous expliquer, hein, donc le, ça c'est une, une séquence. Donc si par exemple je fais ça, on voit que le système va générer une séquence de nombres qui vont de 1 jusqu'à 9. Voilà, et donc si je fais la même chose, là on est sûr que slash tmp slash display va avoir 9 arguments qui vont s'afficher juste derrière. Et donc une fois qu'on a ces 9 arguments, on va en rajouter un dixième qui va être auto. Et quand on appuie sur entrée, on va s'apercevoir que sur la première ligne qui utilise justement la syntaxe avec accolade, on va être en mesure de récupérer le dixième argument qui est auto. Par contre sur la deuxième ligne qui, rappelez-vous, était la syntaxe qui n'utilisait pas d'accolade avec le dollar, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on n'est pas en mesure de récupérer le dixième argument et que seul 10, du coup, est renvoyé. Alors, le deuxième avantage d'utiliser, justement, la syntaxe avec accolade va être qu'on va pouvoir insérer, finalement, la valeur d'une variable à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Donc, prenons un autre exemple. Donc, Dans cet exemple, on va d'abord créer, on va recréer pardon, une variable qui va s'appeler ma variable. Voilà, variable... Okay. Donc on va ensuite essayer d'injecter le contenu de cette variable dans la chaîne Tito, entre le "ti" et le "to" en utilisant la syntaxe $var sans accolade. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc T, $var, to. Et là, qu'est-ce qu'on voit On s'aperçoit en fait qu'il n'y a que le "ti". Alors pourquoi Parce que tout simplement, Bash ne sait pas s'arrêter. En fait, il ne sait pas où le nom de la variable pour laquelle on cherche à réaliser la substitution s'arrête. Donc pour lui réellement, Bash ne recherche pas une variable qui s'appelle dollar $VAR mais elle recherche une variable qui s'appelle dollar $VARTO et dans la mesure où celle-ci n'existe pas justement le dollar $VARTO n'est pas, euh, pas trouvé et du coup rien n'est affiché voilà. et donc si maintenant on fait la même chose cette fois-ci en utilisant les accolades, donc là on voit que les accolades vont bien permettre de délimiter le nom de la variable pour que la substitution ait lieu et là sans surprise on s'aperçoit que le ma variable a bien été affiché entre le TI et le taux. Voilà, donc c'est fini pour cette présentation. Retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ses exemples et encore plus de contenu sur https://coder-skills.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.